Aujourd'hui, changement de décor, je ne vais pas vous faire un rapport, mais plutôt vous conter l'histoire d'une livraison et ses déboires. Un étrange livreur et son employé, durant un hiver pas banal, parcouraient le monde dans leur véhicule attraction animale. C'est une nuit particulière pour la planète entière. Tout à chacun saura si leur bilan annuel est positif, et cet étrange livreur allait leur donner son verdict définitif. Pas un présent mignon ou un bout de charbon. Me demandez pas pourquoi un bout de charbon, j'imagine que c'est pour écouler ses excédents de stock à la con. C'est sur le toit d'une maisonnette, en revenant d'un dépôt de colis, qu'une surprise attendait nos deux travailleurs de nuit. Salut, y a moyen de me déposer Je suis en galère de transport et je peux pas me déplacer. Dit un être gris minuscule qui avait pris place dans le véhicule. L'être barbu effaré par cette rencontre impromptue perdit l'équilibre et chut. Et c'est dans un grand fracas qu'il s'écrasa quelques mètres plus bas. Son suppléant, bien qu'étonné, garda l'esprit pragmatique et éclairé. « Patron, c'est vraiment pas le moment de vous mettre en arrêt Amazon va nous piquer toutes les parts de marché » s'écrit-il stressé. « Tu vas voir que ça va être encore de ma faute, pensa l'Alien à voix haute. »« Évidemment que ça allait, faire une peur pareille à un vieillard !» lança le petit livreur criard. « Et arrête de faire ça, débile » s'exclama-t-il. « De faire quoi ?» rétorqua l'Alien bas. De ponctuer mes répliques avec tes dit-il » dit-il. « Mais arrête, bordel !»« Mais c'est le narrateur, je suis formel !» Bon, mais c'est EPI, pays. on charge de patron et tu vas m'aider à la manutention. Après le couvre-feu, est-ce que j'ai besoin d'attestation Et à quoi Pardon Le livreur questionna raison. Cela faisait une année qu'ils n'était pas sortis de leur site de production. Géographiquement isolé et abonné chez SFR, il n'avait aucun moyen de savoir que l'épidémie tourna en galère. L'alien se nommant Ross expliqua à Sweet, le livreur en émoi, les divers événements qui eurent lieu ces derniers mois. Tout en livrant les colis, Ross détaillait le fiasco de cette année pourrie. Confinement, attentats, explosion chimique, violence policière, pff. Au moins, Trump ne sera bientôt plus en possession du bouton nucléaire. L'année n'est pas finie, Sweet, rétorque Ross assez vite. C'est quoi l'adresse de notre prochaine visite Ministère de l'Intérieur, c'est pas celui dont tu me parlais tout à l'heure Grillé par l'ONU et Amnesty International ah, On a affaire à un vrai trou de balle. Oui. Il a commandé quoi Un arsenal Le livre Être relaxé d'une affaire de viol sans embrouille. Il est quand même grave parti en couille. Bon bah, du charbon pour ce daron. Attends, j'ai mieux. Suggéra l'Alien l'air vicieux. C'est ainsi qu'ils demandèrent Toren de déposer leur cadeaux au pied du sapin. Et après une longue nuit, les livraisons prirent fin, et l'étrange barbu se réveilla enfin. Le patron pourrait être remercié pour avoir sauvé notre boulot. Vas-y, fais-toi plaisir, t'as le choix d'un cadeau. Ça fait des mois que je suis puni ici, ces ballot. Et j'aimerais bien retrouver le confort de mon vaisseau. Et il est où À Bordeaux À Béthune Non, stationné sur la Lune. Tu veux qu'on t'amène sur la Lune T'as pas plus réaliste comme souhait Bon, bah, une PS5 alors, ça le ferait. Et voilà comment, à cause d'une rupture de stock, notre extraterrestre retrouve à son paddock. Ainsi, 2020 fut sauvé par un excellent travail. Enfin, Noël seulement, mais ce n'est qu'un détail. Et si vous souhaitez découvrir une chaîne humoristique, je ne peux que vous conseiller le youtubeur Leak. Vous avez ses liens à l'écran et en description. L'abonnement, le pouce bleu, le commentaire sont deux situations. Pour finir, chassez cette année de la tête. Hein, et surtout, passez de joyeuses fêtes.